Bonjour à tous, nous sommes le 6 octobre 2020. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous euh, comment la dette américaine euh, va continuer à exploser dans les prochaines années. On est loin d'être euh, à la fin de cette euh, injection massive de capitaux dans le système. Euh, ça va se faire de la part de la de la BCE également et aussi de la Banque du Japon qui continue à le faire depuis des années et on se trouve à assister à la japonisation de l'économie américaine. Donc, euh, la Fed n'a nullement l'intention nullement de cesser d'injecter massivement euh, de l'argent dans l'économie, autant aux individus qu'aux aux entreprises et ça va se poursuivre pendant les prochaines années, euh, c'est garanti, parce que dans le fond, la Fed, à cause de ce qui s'est... ben on dit à cause de ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit souvent, le catalyseur a été le COVID, la crise du COVID, et surtout euh, Trump, qui, qui a été infecté, là, vient de sortir, on va regarder ça tout à l'heure, vient de sortir de l'hôpital en ayant enlevé son masque, euh, en disant qu'il avait pas peur. Il euh, y a des personnes qui ont été scandalisées euh, parce qu'ils se disent qu'on doit vivre dans la peur. Donc, il euh, y a comme... <rire> le, Théodore Roosevelt, euh, Franklin Roosevelt, excusez, avait dit euh, qu'il fallait sortir de la peur pour relancer euh, la machine après 1929. Et là, c'est le contraire. On dit qu'on doit rester dans la peur, demeurer dans la peur. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de cas de, de coronavirus et c'est un peu normal parce que dans le fond, euh, on a plus, on a eu plus de contacts et c'est l'automne. Donc, on se trouve à continuer la contamination qui est, euh, qui est supposée d'être bonne. Dans le fond, ça se trouve à être, à renforcer nos, nos corps euh, d'une manière immunitaire contre euh, ce virus-là, et de toutes les pandémies, pandémies je prendrai pas le mot pandémie, mais tout, de toutes les grandes infections sur la planète, on a toujours eu ce phénomène-là, on doit absolument, le H1N1, c'était pareil, il fallait comme que notre corps soit renforcé par l'exposition à d'autres personnes qui avaient le, le, le, le H1N1, et là, c'est la même chose pour le coronavirus, Ben de toute façon, on le voit pas de la même manière, Bon, de la même manière, je parle que Trump ne voit pas de la même manière que le CDC ou euh, que les médias traditionnels, parce qu'en ce moment, on se trouve encore à, à parler de peur, de crainte et de continuer cette... Euh, euh, je pourrais dire cette... Euh, j'ose pas employer le mot mais cette désinformation euh, pour faire en sorte que euh, Trump soit encore euh, plus euh, euh, attaqué à cause du fait que qu est sorti rapidement euh, du, de son confinement il est encore il va être encore en confinement mais qui va commencer à reprendre ses activités assez rapidement mais Trump comme m'a dit lui-même ne plus se garder je suis pas américain donc je peux pas dire pro-Trump, pro-Biden, je regarde la situation euh, de manière assez neutre, j'essaye d'être neutre dans tout ça, mais euh, dans le fond, Trump a simplement été contaminé, il a eu euh, des petits malaises, grippe, un peu malaise comme la grippe, mais il, lorsque c'est terminé, je pense qu'il a été soigné, je sais pas avec quel médicament, ça n'a pas été précisé, euh, c'est pas l'hydrochloroquine, euh, je sais pas, j'ai aucune idée, euh, ça, ça va être précisé, mais il dit, non, non, il dit, euh, les Américains ne doivent pas avoir peur, au contraire, continuer à, à... Puis je pense que, d'un côté, si on veut relancer l'économie, la, la, si on veut relancer la machine, c'est la meilleure des choses à faire. Mais là, dans le fond, c'est l'élection qui s'en vient. Euh, on est à trois semaines là, maintenant. Là. Euh, ça s'en vient. Ça va être euh, euh, vraiment... un. On arrive aussi à la fin, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, peut-être la fin du système de, basé sur la philosophie de John Menard Kane, c'est-à-dire que les gouvernements doivent arrêter d'injecter, mais euh, injectent de l'argent pour repartir la machine. Euh, je dis qu'on arrive à la fin, mais on va continuer à le faire. Vous allez voir, je vais vous montrer des, des graphiques qui confirme que le gouvernement va continuer à le faire quand même, mais avec euh, quels résultats? Ben, les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, les salaires vont être gelés en, ben, gelés même à la baisse, on, on a parlé 2021, donc euh, ça va être vraiment, vraiment à suivre. Euh, mais euh, ce système-là euh, est vraiment un système qui crée de l'injustice, parce que dans le fond, ce qu'on voulait faire en éjectant de, des capitaux dans le, le marché suite à, à la COVID, bon, bah, à cette, euh, euh, cette contamination, est ce qu'on voulait faire tout simplement, c'est repartir euh, euh, la machine, on pensait que tout, tout partirait mais c'est loin d'être au, au niveau de l'économie réelle mais est-ce que les bourses vont continuer à monter? Oui, les bourses vont continuer à monter parce que la Fed injecte directement dans les marchés, elle achète elle-même des actifs. C'est la même chose qu'au Japon. Dans le fond, on peut être des années de temps à vivre un genre de, euh, de, de situation à laquelle que on voit la, les bourses monter et euh, l'économie réelle ne démarrer que tranquillement et ça peut prendre des années. Donc, euh, première diapo mise à jour en direct de la COVID-19, les commentaires de Trump, n'ayez pas peur. Ça scandalise les experts. Le président Trump a une fois de plus minimisé la menace mortelle du coronavirus avec des remarques que les professionnels de la santé ont qualifiées de dangereuses et totalement irresponsables. Donc Trump a occupé l'hôpital, il a minimisé le virus, puis euh, il a dit de ne pas, euh, de pas avoir peur. Prenez-les comme vous voulez. C'est ça, ça vient du New York Times, c'est l'information qui, qui est apparue ce matin dans les journaux, donc on le prend comme on veut. Euh, euh, lorsque tu n'es pas trop malade, tu n'as pas trop de conséquences, tu reprends tes activités. En tout cas, dans ma vie personnelle, c'est ce que je fais. Si j'ai une petite grippe, un petit rhume, euh, je dis un rhume, lorsque je, je vais bien, je reprends mes activités. En tout cas, peu importe de la manière qu'on en pense, c'est ce qui se passe en ce moment, moment aux États-Unis. Euh, là, ça, ça se trouve, une série de graphiques qui, dans le fond, nous parlent de ce que je vous disais tout, tout à l'heure au niveau de que l'injection monétaire de la, de, de la Banque centrale, des banques centrales au travers de la planète, euh, est loin d'être terminée et on va continuer à le faire, à créer cette monnaie de singe et à l'injecter dans le système. Ça, ça se trouve être un graphique. Que, euh, euh, bon, je vais vous lire ce qu'il dit. Le, le graphique ci-dessous montre le déficit. La croissance moyenne du PIB sur 10 ans et la variation annuelle de la dette fédérale. Euh, le problème devrait être évident. Depuis que le gouvernement fédéral a commencé à augmenter la dette et à enregistrer ses déficits, la croissance continue de se détériorer. Donc, ce n'est pas une coïncidence. Vous le voyez, regardez à la Deuxième Guerre mondiale les déficits. Mais il faut comprendre qu'à la Deuxième Guerre mondiale, on a tellement eu de production euh, faite par les usines américaines pour l'effort de guerre euh, que dans le fond on n'a pas connu de beaucoup de déficit, au contraire on a eu euh, euh, un boom en, après la deuxième guerre mondiale là, euh, donc le petit déficit qu'on qu a connu ici lorsque les américains sont rentrés euh, au combat, euh, ben ça a été comme banni euh, ensuite avec la croissance des années 50-60 mais on, on, la philosophie a été changée des années 80 Ici avec euh, Ronald Reagan. Euh, donc, on a eu euh, la dette qui a qui a gonflé vraiment, vraiment, euh, de, des années 80 jusqu'à 90-91. Ensuite, on a eu une baisse ici. Ça, c'est du temps de Clinton. Euh, euh, donc, euh, Clinton, on a eu vraiment un boom entre 97 et 2000. c'est On voit ici qu'on a eu des surplus et non pas des déficits, je me souviens encore. En, lorsque Clinton est parti en 2000, on était en surplus, on doit le dire. Et à après cette, euh, cette sortie, on a eu euh, euh, l'entrée ici de euh, George Bush, fils, et on voit que les déficits commencent, c'est sûr que c'est après les attaques du 11 septembre. Euh, les attaques du 11 septembre, il faut se dire que euh, la crise, euh, la, la bulle techno avait déjà éclaté, donc euh, début de déficit ici, ensuite 2007-2007 une poursuite de déficit, c'est-à-dire qu'à toutes les années on se fait un budget au niveau des États-Unis et on, on le dépasse tout le temps, on creuse tout le temps et euh, on se trouve à avoir de l'injection monétaire qui euh, se trouve à pallier, c'est la dette fédérale dans le fond, c'est le, le, la Fed qui injecte de l'argent pour pallier à ces déficits là et on voit la crise financière et là on est la, la, la, la crise qu'on vit en ce moment là. Euh, ça continue, ça va continuer euh, malgré les déficits on se fout un peu des déficits, de ce qui va arriver dans le futur. » continue à injecter massivement de l'argent euh, La prochaine, euh, le prochain clip nous parle de la situation actuelle, ce qui est arrivé en 2020, depuis lors la dette des, euh, de, du gouvernement augmenté en réponse à la pandémie du coronavirus et on le voit très très bien, c'est sans mesure, c'est sûr, c'est historique on n'a jamais vu euh, une telle ampleur de croissance de la dette, ça s'est jamais jamais jamais vu et euh, on se trouve à avoir des déficits qui vont euh, euh, la production de c'est sûr que c'est plus qu'à la baisse. Là. En 2007, on avait eu ça ici à cause du fait que l'économie est paralysée, tout est à la baisse et euh, les, les, euh, les revenus aussi du gouvernement sont à la baisse, tandis que les dépenses exp ont explosé et vont continuer à exploser, c'est sûr, c'est sûr. Donc euh, une fois que les effets de euh, de la diminution euh, une fois que les effets de la diminution des revenus associés à la perturbation économique causée par la pandémie se dissiperont, les revenus mesurés en pourcentage du PIB augmenteront. On parle de de ici ça se trouve être le pic qu'on a eu là, on dit ça c'est des euh, économistes qui voient euh, de la macroéconomie long terme, on dit que les revenus euh, au niveau des gouvernements vont bon quand même euh, être là mais est assez stable, tandis que les dépenses vont augmenter. Euh, ça, c'est sûr, parce que dans le fond, le gouvernement... Peu importe qui gagne, que ce soit Biden, que ce soit Trump, euh, les deux ont une euh, tendance, on va dire, <rire> communiste, dans le sens qu'ils veulent absolument que l'injection monétaire puisse se poursuivre, non seulement pour repartir la machine, mais c'est une philosophie de pensée. On veut injecter, injecter, injecter de l'argent dans le système pour maintenir les services de santé, les services des euh, anciens combattants, euh, les autres euh, services euh, courants, donc à ce niveau-là plus qu'on a des services, plus que la dette augmente. Bon, ça nous dérange pas. La dette augmente, les déficits d'année en année augmentent, les revenus sont stables, puis les revenus compensent vraiment pas la dette. Et c'est la même chose qui est arrivée au Japon. Donc, euh, euh, ce que je pense, c'est que les bourses, parce que c'est ça qu'on se pose comme question, il y a plusieurs personnes qui sont très catastrophistes. Euh, en ce moment, Ils disent que les bourses vont... Euh, cracher mais moi je ne crois pas que ça va cracher Et la raison est simple, c'est que les gouvernements soutiennent soutiennent ce système euh, et vont continuer à le soutenir. Peut-être euh, dans quelques années ça va arriver. Euh, on pourrait avoir cependant, je vous le dis, quelques crashs. Il faut pas penser que euh, ça va continuer à monter en ligne euh, droite, mais euh, je pense que le Standard Poor's s'en va vers 4000 points. Euh, et euh, faut pourquoi non plus que, euh, c'est ça souvent qu'on entend comme philosophie, l'or est en contradiction. Si l'or, euh, euh, si le, le Standard Poor ne crache pas, l'or ne montera pas. Non, non, si vous faites le parallèle entre l'or et le Standard Poor, on a des similitudes. Euh, l'or va continuer à monter, c'est le dollar américain qui va probablement euh, baisser, continuer à baisser vu que les taux d'intérêt sont très très bas et vont le rester très très très longtemps. Donc euh, c'est ça, les revenus vont vont diminuer et les dépenses vont augmenter. Ici, ça se trouve être la dette, la dette qui continue qui va continuer à augmenter. Ça, c'est la dette projetée. Regardez ici à la pandémie. On se trouve être cette petit saut-là. Mais ensuite mettons, dans les années 10 ans, le prochain 10 ans, puis c'est là, là ici que je dis que l'or va continuer, et même, euh, Pierre Lassonde disait que l'or va peut-être atteindre 50 000 et, et lui, il dit que le Dow Jones va peut-être atteindre 50 000 d'ici 10, 10 ans, peut-être, mais l'or aussi 10, 20, 30 ans, mais là, je ne serai plus là pour vous le dire, mais euh, euh, non, quand même, la croissance va continuer basée uniquement sur la dette, et les déficits vont continuer à se creuser, euh, mais c'est pas grave on continue à avoir cette mentalité là et euh, le pays c'est qu'on on, on crée la dette on est rendu à 27 000 milliards maintenant de dette euh, déficit annuel je pense c'est pour 1000 milliards en tout cas c'est des chiffres qui sont absolument euh, énormes qui sont gigantesques et c'est pas prêt de changer ça ça se trouve être le budget euh, euh, américain là où est-ce que les dépenses sont, se situent euh, environ 75 de chaque dollar d'impôt va à des dépenses non productives c'est quand même fort là. 75 de chaque dollar d'impôt en plus Trump a baissé l'impôt en 2018 là. donc euh, on se retrouve avec ben, défense 15 sécurité sociale 24 la santé 26 programme CFT 9%, l'intérêt de la dette 7% et euh, vu que les taux d'intérêt vont rester bas durant des, des années, voire même la décennie au complet euh, je pense qu'on ne retournera plus à, avec des taux d'intérêt normaux même peut-être on pourrait à, dans le futur faire comme le Japon eh bien, comme l'Europe surtout, mais le Japon c'est zéro euh, l'Europe c'est on a du taux d'intérêt négatif donc euh, peut-être qu'on va aller à ce niveau-là et pour terminer, euh, je voudrais vous parler rapidement de l'or et de l'argent. Et la raison pour laquelle l'or et l'argent vont continuer à, à augmenter. Regardez sur ça, ça se trouve être... Euh... Euh, silver euh, à la masse monétaire M2, donc on se trouve à, euh, seulement ici le là, 2020. Là. Donc on va s'en aller en haut, la masse monétaire va gonfler, euh, le dollar américain va continuer à baisser euh, avec les années. Ça va être une lente, lente baisse, là, mais quand même le dollar américain va baisser. Et l'or, euh, argent comme valeur refuge, et l'argent aussi comme euh, comme vous le savez comme euh, aussi un métal industriel va continuer sa course. Et au niveau de l'or, c'est la même chose. C'est pas le prix de l'or, ça, ça se trouvait euh, d'année en année, le changement. Donc, on sait très très bien, on l'a vu... Euh qui a eu un changement de tendance euh, depuis 2019 et l'on on s'en va à la hausse et il n'y a rien qui peut arrêter cette euh, cette frénésie de l'or parce que dans le fond, on veut avoir euh, retourné à quelque chose qui est solide euh, qui, qui, qui est durable donc euh, l'or va être là pour euh, continuer sa progression pendant euh, des années euh, à cause de l'injection monétaire massive de cette dette et euh, donc il euh, n'y <rire> a pas rien qui va euh, changer euh, cette tendance. Euh, et euh, pour terminer, je voudrais peut-être vous parler de, de Léon Copperman, rejoint les rangs des propriétaires d'or milliardaires. C'est un milliardaire. Euh, que vous connaissez peut-être pas, je, le, ben, je, je pense, j'avais déjà écouté quelque chose sur lui, euh, « Nous réussissons car les taux d'intérêt sont nuls, euh, mais les taux d'intérêt ne le seront pas éternellement, s'ils le sont, ils vont détruire toute la ligne du marché des capitaux, c'est ça qu'il dit, et ça fait la première fois euh, que lui-même, Léon Koppelman, euh, investit dans l'or. J'ai acheté de l'or pour la première fois de ma vie, il y a une semaine. <rire> » Donc euh, c'est ça, les milliardaires se, se, se précipitent, vont dans l'or. Warren Buffett a fait la même chose parce que la dette va continuer à monter et les taux d'intérêt vont rester bas pendant des années. Donc, on se revoit bientôt.